Bonjour Adam! Pous-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui? Réci Do. Merci Adam! Voici la mesure d'aujourd'hui. Avant d'apprendre la dernière mesure, on va revoir les trois mesures, comment à ajouter. Alors dans ce cas, je vais vous jouer de tout début. La première mesure, Do. Do, Do, Ré, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Si, Do, Ré, Sol. Normalement, jusqu'à là, vous connaissez très bien. Maintenant, ajoutez, continuez. Do, Do, Ré, Ré, Ré. Comme vous voyez, on ajoute comme le début. Mi, Fa, Sol, Do. Mais à partir de là, vous n'avez pas encore appris. Alors, voici la première note d'aujourd'hui. C'est Ré, avec la main gauche. Ré. Et puis, avec le pouce, on joue Ré. Ok Ensuite, ajoutez Si avec troisième doigt. Ré, Si. Ok Pour cela, les deux notes, on va répéter cinq fois. Ré, Si. Première fois. Ré, si, deuxième fois. Ré, si, troisième fois. Ré, si, quatrième fois. Ré, si, et cinquième fois. Ensuite, ajoutez encore Do avec le deuxième doigt. Cela donne Ré, si, Do. Ok Jusqu'à là, maintenant on va répéter cinq fois. Ré, si. Do, première fois, ré, si, do, deuxième fois, ré, si, do, troisième fois, ré, pousse, troisième et do. Et quatrième fois, la dernière fois, ré, si, do. Et puis, regardez bien sur la partition, do, c'est la blanche. C'est-à-dire, il faut maintenir un peu plus longtemps que les autres notes. Cela donne Ré, Si, Do, O. Oh. Ok Alors, pour cela, on vous répète cinq fois. Ré, Si, Do, O. Oh. Première fois. Ré, Si, Do, O. Oh. Deuxième fois. Ré, Si, Do, O. Oh. Troisième fois. Ré, Si. Quatrième fois. Ré, si, do, o. Oh. Cinquième fois. Très bien. Maintenant, je vais vous jouer tout entier pour voir comment on en enchaîne. Do, do, do, o. Oh. Ré, ré, ré, ré. Mi, fa, sol, do, si, do, ré, sol. Ajoutez comme le début. Do, do, do. Ré, ré, ré, mi, fa, sol, do. Attention, à partir de là, c'est différent. Ré, si, do, o. Ok Très bien. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain